Salut à tous, c'est Vincent pour la chaîne de Stuffy. Aujourd'hui, je vous présente les spectacles de Snapchat. Les spectacles, c'est les lunettes connectées de Snapchat. Le but, c'est super simple. C'est en fait une caméra ici, un bouton là. Vous appuyez, ici il y a une petite couronne de couleur et vous filmez en fait une vidéo circulaire de ce que vous êtes en train de voir. La configuration, elle est super simple. Vous allez dans votre appli Snapchat, vous allez dans les réglages, vous cliquez sur Spectacles et là, l'application va vous demander de viser avec les lunettes le snap code et ensuite les lunettes et l'application seront synchronisées. Le design il peut plaire ou pas, moi je trouve que ça va pas très très bien avec ma tête, elles sont dispo en rouge, en bleu et en noir, mais vraiment euh, avec les spectacles vous avez une expérience super intéressante, vous vivez l'instant, vous appuyez un petit coup et ensuite vous pouvez le, re le revivre. Je disais vous appuyez un petit coup c'est si vous voulez un snap de 10 secondes, si vous voulez 20 secondes c'est 2 clics et 30 secondes c'est 3 clics. Un petit point faible des Spectacles, c'est qu'elles ne sont pas officiellement disponibles en France. Vous pouvez quand même les commander depuis les US. Je vous ai mis dans la description l'article qu'on a fait et qui explique comment faire. La méthode est assez simple et vous les recevez sous 7 à 10 jours. Moi, j'apprécie deux trucs principalement avec la Spectacles. Déjà, c'est bah, cette vidéo rotative. Je trouve qu'on est vraiment dans l'immersion et de bouger le téléphone. Comme ça, bah, on voit des, des petites choses qu'on ne verrait pas en filmant soit en vertical, soit en horizontal. Et c'est vraiment... Euh, je, je revis l'instant. En fait, ça, je trouve ça génial. Et le deuxième, c'est comme... Pour les airpods, vous pouvez retrouver le test là-haut, euh, bah, c'est que le boîtier en fait permet de charger les lunettes et vous avez même un petit témoin lumineux ici qui vous dit combien de recharge vous avez, sachant que si le boîtier est chargé à fond, vous pouvez charger 4 fois vos lunettes. Je crois que je viens de dire charger 5 fois en moins de 10 secondes, ce qui est un record. Si ça vous a plu, petit pouce bleu dans la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette prise en main des spectacles, moi à mon avis il est super positif, après il faut que le design vous plaise si vous voulez les prendre. En tout cas, c'est un objet qui sort un peu de l'ordinaire. On enlève un peu les barrières qu'il y avait avec les Google Glass. Euh, et c'est vraiment cool. Donc, Snapchat, pour moi, a réussi son coup de communication, mais aussi sur l'objet. Si vous avez envie qu'on teste d'autres produits, là, les spectacles, vous l'aviez beaucoup demandé sur le site, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. On va essayer d'en tester un maximum dans les prochains mois. Moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je remercie aussi Yvan qui nous a prêté les lunettes. Vous pouvez le suivre sur Snapchat avec le « navidreamfr » fais beaucoup plus de vidéos que Stuffy sur Snapchat. Et moi, je donne vous rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'un objet sur Stuffy. La semaine prochaine